Eh bien, mesdames et messieurs, chers invités, bon après-midi ou euh, selon l'endroit où vous vous trouvez, bonne matinée. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à cette plateforme d'échange qui nous permet cet après-midi de discuter sur les personnes déplacées dans les paysages multifonctionnels en Afrique centrale. Nous voulons voir les défis et les opportunités qui entourent cette réalité qui est vivante. Nous voulons déjà remercier l'OACR, le haut commissariat des Nations unies aux réfugiés, qui a accepté de co-organiser ce webinaire avec le CIFOR et l'ICRAF. Et nous espérons qu'au terme de cette plateforme d'échange, nous allons déboucher sur des conclusions et des recommandations qui nous permettent effectivement d'aller de l'avant avec des actions et des interventions qui garantissent effectivement la durabilité. Je saisis l'occasion pour remercier toutes les institutions qui ont accepté de se joindre à nous pour mener cette réflexion. Je souligne que nous avons nos amis de l'Afrique de l'Est qui sont aussi en repérage. Ils auront un exercice assez difficile parce que nous avons choisi de faire cette première partie en français. Mais sentez-vous libres. Si vous voulez intervenir en anglais, il n'y a pas de problème. Nous allons faire une petite traduction. Alors, le programme de cet après-midi est en trois temps. D'abord, nous allons suivre quelques présentations qui vont nous permettre d'avoir une idée claire des sites, des déplacés, des personnes déplacées. Et lorsque nous parlons des déplacés, des personnes déplacées ici, il est important de souligner que nous parlons des réfugiés d'une part et des déplacés internes d'autre part. Et il est question d'intégrer tout cela et évidemment même les communautés euh, locales rentre en ligne de compte. Après les, les, les présentations que nous allons faire, nous allons passer une vidéo qui nous aiderait aussi à bien comprendre la réalité des terrain. Et au terme de cette vidéo, nous allons passer à une phase d'échange qui a été suffisamment structurée avec des organisations qui vont prendre la parole pour donner la position de leur, de leur organisation et se projeter dans l'initiative que nous avons prise, ayant effectivement l'ambition de travailler ensemble, comme je venais de nous dire. Et à la fin, nous allons certainement avoir des interventions de clôture avec des recommandations précises. Sans plus tarder, je voudrais faire le point. Pourquoi nous tenons cette discussion Il va de soi que lorsqu'on regarde de manière générale à travers le monde, la problématique, n'est-ce pas, des personnes déplacées est de plus en plus récurrente. Nous avons enregistré à la fin de 2019 environ 71 à 79 millions de personnes déplacées avec en moyenne 26 millions de réfugiés, ce qui veut dire que c'est un problème suffisamment grave. Ces personnes se retrouvent dans un environnement où elles ont besoin des ressources naturelles, que ce soit pour l'énergie, pour la nourriture à travers les produits forestiers non ligneux ou encore les plantes médicinales pour garantir effectivement leurs conditions de vie. Nous avons pensé au regard de l'évolution et de l'intérêt que l'OAC accorde à cette problématique de voir ensemble comment on pourrait réfléchir et mettre en place un mécanisme de suivi de ces paysages à long terme de manière à garantir effectivement la transformation sociale d'une part et la transformation environnementale pour un équilibre qui permette effectivement à ces populations de garantir leurs meilleures conditions de vie bien qu'ayant connu un déplacement, soit par rapport à leur pays de départ, soit par rapport aux communautés locales où elles vivaient au départ. Donc, voilà globalement ce qui nous anime à mettre sur la table cette discussion avec tous les partenaires qui ont accepté de se joindre à nous afin que nous fassions des choix rationnels, des choix qui vont nous permettre d'être plus efficaces sans discriminer les déplacés internes. Nous allons immédiatement passer à la phase des présentations je voudrais laisser la parole en priorité à Dr. Yol, Dr. Yol qui a eu l'occasion de travailler dans le cadre du projet GML financé par l'Union européenne dans la région de l'Est. C'est donc un cas d'étude qui nous permet d'avoir une idée sur la réalité des terrains. Cela étant, je passe directement la parole à Dr. Yol pour cinq minutes d'intervention. Merci. Merci, Abdon, de me passer la parole, mais je ne vois pas mon PowerPoint. OK, maintenant, tout est en place. Voilà, je vais vous euh, présenter l'état des écosystèmes de Gawaboulaye et les transactions entre le Cameroun et la RCA en rapport avec la consommation du bois énergie dans le site de réfugiés de Gado Badéré et euh, celle de la ville frontalière de Gawaboulay. Next slide. Le plan euh, est donc euh, sur l'écran, comme vous voyez. Next slide, please. Alors, en guise d'introduction, euh, il faut donc dire que euh, ce travail, comme l'a dit euh, Abdon, a été fait dans le cadre d'un projet du CIFOR, GML, il a été euh, fait en deux phases. Euh, une première phase exploratoire, qui a donc euh, euh, été faite en 2018, et une seconde phase qui a fait l'état de la dégradation des paysages et euh, l'état de la valeur la chaîne de valeur du bois énergie dans les sites de réfugiés et la ville de Garouaboulaye. Next slide, please. Nous allons euh, présenter les principaux résultats. Ce qu'il faut déjà dire en constat, c'est que les cinq camps de réfugiés de Garouaboulaye font euh, à peu près en 2018 59 000, euh, 60 000 euh, euh, réfugiés. Et euh, on, on a une population de Garouaboula qui a quadruplé euh, dans les années de, de, de 2005 à 2018. Euh, une analyse de l'évolution de l'occupation du sol a révélé une, beaucoup de changements entre 2015 et 2019. Dans un rayon, ainsi, dans un rayon de 10 km autour de Gado Badere, le bâti a augmenté de 0,42%. La savane arborée a régressé euh, de 6,18%. La forêt dégradée a régressé de 3%. Et la savane herbeuse a augmenté de 50%. Euh, on a aussi fait les mêmes observations dans une bande euh, d'espace de 5 km de part et d'autre de, de, de, de, de la route Gado-Badere, centre, le centre-ville de Garouaboulaye, sur une longueur d'une quarantaine de kilomètres. Euh, on a constaté que le bâti a augmenté de 1,33%. La savane arborée a régressé de 3,14%. La forêt secondaire adulte a régressé de 47,5%. Les mêmes observations sont observées dans, à l'échelle de l'arrondissement. Next slide. Next slide, please. Alors, euh, en termes de demande de bois énergie, rentrez à la prochaine. En termes de demande énergie, en termes de demande en bois énergie, ce qu'on constate, c'est que euh, à qu'à Garouaboulay, les ménages consomment 239 192 tonnes par hectare de bois de chauffe et euh, en termes de charbon, 63 554 tonnes d'un tonnes par an de, de, de, de charbon de bois. À Badere, c'est-à-dire dans le camp de réfugiés, les ménages consomment 6 836 tonnes par an de charbon de bois. Et il faut dire que 100% de ces ménages utilisent encore euh, les foyers en pierre. 85, 100% de ces ménages utilisent le bois de chauffe et 80% utilisent les foyers à trois pierres. En termes d'offres en bois énergie, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Gadjo-Badjere comme à Garaboulaye, l'approvisionnement en bois énergie en bois de chauffe se fait dans les savanes et les forêts environnantes. Dans les deux cas, le problème qu'on a maintenant, c'est la rarité du bois, l'éloignement de la ressource. Euh, on a aussi noté euh, des flux transfrontaliers importants entre la RCA et le Cameroun, euh, de la RCA, allant de la RCA vers le Cameroun, et qui savaient être une bouffée d'oxygène importante dans l'offre en bois d'énergie de, de feu, en bois d'énergie de la ville de Garouaboulaye. Euh, ainsi donc, 4226 tonnes par an de bois de chauffe ont traversé euh, la frontière euh, est correspondant donc à 106 millions de francs CFA en valeur marchande, 1549 tonnes euh, de charbon de bois correspondant à 97 millions de euh, francs CFA en valeur marchande. Alors, next slide. On a euh, d'importantes initiatives qui ont été menées par le ACR et ses partenaires. Et ces initiatives donc, ont porté sur la production de charbon écologique à base de comolena odorata. Euh, le problème étant tout simplement que cette production est restée à très petite échelle, coûte encore cher, c'est-à-dire 200 francs cfa le kilo. On a aussi la fabrication de briquettes compressées à base de cieux de bois provenant de syrie mais le problème qu'on a noté, c'était que euh, l'approche qui visait à donner de l'argent aux réfugiés pour fabriquer ces briquettes euh, n'a pas permis d'assurer la durabilité, c'est-à-dire dès que les promoteurs ont achevé le projet, aussi l'initiative aussi s'est arrêtée. Il y a eu des, des, des, des quelques reboisements qui ont été faits, c'est-à-dire des plantations d'arbres, mais euh, nous notons qu'en l'absence de suivi, le taux de réussite, le taux de survie a été très faible. Euh, il y a aussi eu la promotion des foyers améliorés, des foyers, des fours améliorés, mais euh, cela a toujours été fait de manière timide. Alors, en conclusion et recommandation, ce que nous pouvons dire, c'est que la demande. On a noté une demande en bois énergie très importante, tant dans le camp de réfugiés de Gadio que dans la ville frontalière de Garouaboulay, et ce qui engendre une pression euh, importante sur les écosystèmes, avec changement de couverture de sol et raréfaction de la matière première, dont des ressources en bois énergie. Il y a développement euh, d'une chaîne D'approvisionnement en bois énergique qui se ramifie jusqu'en RCA et qui démontre une importante valeur économique de la filière qui se fait au détriment de la durabilité. Euh, aussi, on a noté euh, un début timide de solution qui est apporté par le ACR et ses partenaires à travers des initiatives pourtant très intéressantes. Ces initiatives pour nous devraient être poursuivies grâce à à des arrangements locaux, régionaux, nationaux, voire même internationaux. Merci pour votre attention. Over j'ai terminé. Merci, merci beaucoup, Dr. Riol, pour cette présentation qui nous présente un cliché d'un site des déplacés des personnes déplacées du côté de l'Est et qui fait la frontière avec la République centrafricaine. Nous pouvons voir clairement qu'il y a une évolution de la zone d'interaction entre les populations et les ressources. On vais poursuivre en passant la parole maintenant au ACR qui va nous présenter un peu comment elle vit, n'est-ce pas, cette expérience sur le terrain quels sont les défis et surtout, quelles sont les opportunités possibles? Je passe la parole à Médard. Merci, merci beaucoup. Euh, je vais d'abord euh, demander à ceux que, si euh, quelqu'un a éteint ma vidéo, qu'à qu qu à votre niveau, vous puissiez voir, parce que le message que j'ai reçu, c'est que le, ma vidéo a été éteinte par les hosts. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous pouvez faire à votre niveau. C'est euh, visible maintenant, c'est partagé, Monsieur Médard. Vous pouvez continuer la présentation en regardant sur l'écran. Euh, vous me voyez maintenant euh, Je pense qu'il vaut mieux parler. Ça va venir certainement avec le temps. On vous écoute très bien. D'accord. Merci beaucoup. Euh, je vais je vais commencer par euh, une petite introduction en disant que la non-intégration de l'environnement dans le cycle du programme humanitaire et plus spécifiquement dans les phases de préparation et d'évaluation aura des impacts négatifs causant une dégradation et une destruction environnementale qui peut amoindrir les perspectives de, de protection, de survie et de rétablissement des victimes des conflits et des catastrophes naturelles. Euh, les slides Suivant. Sure. Alors, voilà. Alors, nous allons parler de impact, des impacts négatifs sur l'environnement, des impacts qui sont causés par la présence des personnes déplacées. Et, et le premier impact négatif dont nous allons parler ici notre collègue a déjà introduit euh, en disant en parlant de, de la déforestation. Alors le premier impact, c'est la déforestation. Alors pourquoi il y a déforestation? Pourquoi il y a abattage des arbres? C'est parce que les déplacés, les personnes déplacées, vont se retrouver euh, sur un site, Ils doivent elles doivent survivre, elles doivent préparer leur repas et la seule source d'énergie pour faire cela, c'est le bois de chauffe parce que c'est ce qui est disponible mais aussi c'est ce qui est dans les habitudes ici en Afrique. Euh, alors, ils vont commencer à couper le bois et pourquoi? Parce que il y a aussi le fait qu'ils sont arrivés là-bas, personne ne leur a dit ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne vont pas faire, le bois est là, il faut le couper, il faut l'utiliser, il faut préparer les repas. Alors il y a aussi euh, le fait que les organisations humanitaires qui sont chargées de la construction des abris, construction d'autres ouvrages, il y en a qui vont abattre les arbres pour avoir l'espace nécessaire pour la construction de ces ouvrages. Souvent même, c'est pour une raison de respecter une certaine... Euh, un certain plan. C'est-à-dire, ils ont dit, on va faire un camp aménagé, il faut aligner les abris et pour le faire, tous les arbres qui se retrouvent dans l'alignement, pour bien respecter l'alignement, ces arbres-là sont abattus et voilà, et cela fait que les arbres sont abattus et par les réfugiés et par les organisations humanitaires. Il y a aussi le, le fait que au fur et à mesure, le bois va devenir euh, un produit qui peut générer des ressources, et les gens se lancent souvent, euh, très souvent d'ailleurs, dans le commerce de bois. Donc le bois devient non seulement pour l'usage personnel, mais aussi comme un moyen de générer des ressources. J'ai vu par exemple, des années euh, 94 en RDC, des organisations, par exemple comme le PAM, qui avait même occasionné ça en lançant des appels d'offres de fourniture de bois. Donc, des grands commerçants s'étaient lancés dans la, dans, la, dans la vente de bois, la, la, la, la, la fourniture de bois aux pommes, qui achetaient et à un prix élevé, c'était devenu un grand business. Et avec ça, les arbres avaient été ravagés, les forêts avaient été euh, ravagées. Voilà. Le slide suivant. Allô? Allô? En fait, c'est la connexion qui n'est pas bonne. Ça prend quelques secondes. Ok, d'accord. Euh, une... Et vous allez un peu vite, s'il vous plaît? Oui, oui. Ah, J'ai perdu. Euh, ah, ok. Ok. Et on a parlé de cet impact-là, de, de la déforestation. Mais il y a aussi l'impact sur euh, euh, la ressource d'eau. Euh, pourquoi C'est parce qu'il y a une forte demande, une grande population qui arrive dans une communauté brusquement qui trouve des ouvrages d'eau déjà construits et qui étaient euh, construits sur base d'une population quelconque. Alors il y a une autre population qui s'ajoute qui n'était pas prévue dans la planification et la quantité d'eau ne suffit plus et ce qui fait que et même quand les organisations humanitaires créent d'autres ressources d'eau, ils sont encore en train de, de les nappes la nappe phréatique. Et on va parler de l'impact sanitaire des systèmes de drainage qui se créent brusquement pour euh, les besoins de ces personnes déplacées, les eaux usées qui ne sont pas bien canalisées, des latrines qui ne sont pas étanches, des ordures qui sont stockés par-ci par-là et qui vont euh, créer des problèmes euh, d'hygiène et des problèmes de salubrité publique qui peuvent contaminer les sources d'eau, etc. Suivant? Ok, next. Euh, par oui, J'ai parlé, de oui, alors des déchets qui peuvent obstruer des caniveaux qui peuvent... Euh, euh, boucher les caniveaux et avec comme conséquence euh, des, des inondations, des éboulements. Et il y a une technique qui est plus utilisée pour l'élimination des déchets, c'est l'incinération. Vous savez, c'est que ça provoque aussi à, à émission de certains gaz qui, qui sont euh, très, très toxiques et qui... Euh, sont, euh, qui peuvent être des, trucs, disons des gaz destructeurs de, de, de la couche d'ozone. Suivant. Oui. Conclusion, Médard. Oui, euh, en fait de la conclusion c'est que euh, tous ces problèmes liés à l'environnement doivent être pris en considération pendant la période euh, de planification pendant la période de suivi et évaluation pour éviter tous ces problèmes-là. Et il y a des, euh, des, des, des solutions qui sont envisagées. Notre collègue avait déjà parlé de certaines solutions, les, euh, le reboisement, euh, disons les, les, la promotion d'autres ressources euh, d'énergie, etc. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Mais malheureusement, le temps est très limité mais euh, notre représentant euh, pourra ou, faire une conclusion après, après cette présentation. Merci beaucoup, merci Médard pour cette présentation qui nous permet de comprendre que nous évoluons sur plusieurs sphères à la fois. Nous partons de l'affaire sociale à l'affaire socio économique en allant vers la sphère environnementale. Même l'agriculture devrait être prise en compte dans la recherche des solutions qui sont envisagées dans la gestion de ces écosystèmes particuliers. Sans plus attendre, je voudrais, je voudrais voir si Divine Funzem est déjà en ligne. Si c'est le cas, je lui passe la parole pour la présentation qui nous permettrait de voir un essai de solution dans le sens de la réflexion de l'ICRAF et du CIFOR. Thank you I'm done. Yes, I'm done, I'm online. Thank you so much, take the floor please. Okay. Uh, why is there, are you going to permit to start? Okay, thank you very much. Thank you Abdon and welcome ladies and gentlemen to this uh, presentation in which uh, we are going to, we are going to answer the question whether An engagement landscape can be a solution for sustainable management of refugee sites in Africa. Um, this presentation is done with uh, in collaboration with my colleague, colleagues Abdong and Clement, Clement Okia and others, as you can see from the uh, from the slide. Next slide, please. Where well, the presentation is going to go as according to the plan, we are going to ask ourselves what is an engagement landscape. Uh, why is C4 and ICRAF interested in a, a central and Eastern African engagement landscape? What is uh, the objectives of such uh, an engagement landscape on refugee sites? Uh, what we as CIFOR and ICRAF, as doing uh, have done this far? And maybe what are the next steps, uh, what are the next steps? Next slide please. So uh, what is an engagement landscape? An engagement landscape uh, according to CIFOR ICRAF is a geographical location where we carry out concentrated uh, long-term research uh, to support uh, transformational change and enhance res resilience. Um, these landscapes generally have some characteristics that we would like to share with you. For us, this landscape needs to be, this uh, type of landscape needs to be distinct. That is, uh, it must be a large geographic area with uh, complex, with, uh, having some complexities or having various dimensions that we need to address and this may include um, political challenges, uh, governance issues or uh, problems related to addressing social needs of people living in such landscape. Other characteristics of this, lands, uh, of this landscape include the fact that they should have multiple governance, they should have multiple land uses and uh, they typically have different type of stakeholders including farmers and value chain actors who, who operate in such landscape. next slide please. So why why an engagement landscape by siafar and craft on refugee hosting sites in central and eastern Africa? I think the previous um, uh, um, the speaker already said about the environmental challenges related to this. We would like to add that I mean uh, central and eastern Africa whose is what is the second biggest, Area of concern for UNSCR, and we said already that when there are a large number of people in such areas, they have, they want to live, they want to have food, they want to have shelter. So the, these environmental concerns are there, and and we also know that C4 um, and craft uh, why central and eastern Africa? It is also because C4 and craft has a strong presence uh, in in this area, and have started doing some work to shift. Uh, the narratives or to address environmental problems. Uh, CIFU and ICRAF um, also has the challenge of embracing some humanitarian science to, uh, to provide human-based uh, natural solutions to address uh, these uh, environmental issues related to displaced people and uh, refugees. So um, there's also, as a research organization, we also know that uh, based from physical studies from FAO, That there's actually scarcity of knowledge and skills um on this refugees hosting site resulting into solutions that are actually not adapted or that are not based on evidence so you can see from the board uh, from the slide, different um, um the weight of the uh, refugees in the in the Central and eastern african region next slide please so what have we done this far That we have started doing some pioneer work on uh, refugee hosting sites to address to make this landscape to be multifunctional as much as possible. Work that ECRAF CFO and ECRAF has done this far includes sustainable use and management of natural resources. Um, we also try to address bioenergy and resource recovery in such sites. We, we try to uh, use agroforestry as an option uh, to solve the problems. We, we, we've also tried to see to what extent we can address the nutrition uh, challenges of both the hosting sites and the displaced people and refugees in such sites. And, and as a typical um, a science uh, organization, the, the problems we, we, we, are, we, are, we, we identify are addressed in scientific forums. We also try and in scientific forums and different types of conferences To make the problem uh, known um, to, to, to different partners and see how we can come together to address them. Next slide, please. So um, the question, the, the next thing is: what is therefore the global, the goal and objective of the refugee engagement landscape? Um, for us, is to, the, the idea is to develop knowledge within the C4 and E-Craft teams and other stakeholders engaged in such sites in Central Africa so we can co-design evidence-based uh, scalable innovations to support environment uh, environmental and livelihood resilient issues and as a typical uh, uh, organization working on forests and trees we try to focus our solution on forests and trees to see how we can address issues, challenges faced by such um, uh, communities with regard to access to energy uh, food security and environmental uh, issues next slide please Well, so this is uh, this is uh, the last slide. So uh, the question we say is, I will not pretend that we can address the initial question we asked in the, in the beginning. But it comes back to us at past as partners in working in such landscape. There are other partners that whose logos are not here for now. But the question we ask is: Can such an engagement landscape where different partners work together? What are the other issues they're trying to solve? Can we unite our efforts and to see to what extent? We can complement our our strategies. So, um, in order to address uh, the challenges faced by uh, uh, refugees and the hosting communities, over to you, Abdom. Yeah. Thank Merci beaucoup, Divine, for cette présentation rapide qui nous permet de voir l'initiative qui a été prise par Losifor and in dans le sens d'assurer effectivement une gestion durable des écosystèmes autour des déplacés. Que ce soit les déplacés internes ou les réfugiés. Disons simplement que lorsqu'il s'agit de parler des questions de restauration, des questions de bien-être des communautés qui viennent parfois d'autres zones, c'est des questions qui devraient être abordées à long terme. Donc, Lucifer se propose, Lucifer et Craft se proposent de mettre en place un mécanisme qui permette de suivre certains sites de réfugiés ou des déplacés internes à long terme de manière à affiner les connaissances et à soi des évidences scientifiques en même temps produire des modèles à partir desquels d'autres sites pourraient s'en inspirer effectivement pour arriver à une gestion efficace et durable. Donc, la dimension qui concerne les interventions, il est évident qu'il n'est pas question de s'arrêter au niveau de la recherche. Il est important de, mettre, de prendre en considération les interventions qui aillent dans le sens de renforcer les systèmes de production, que ce soit de l'énergie, de, des, des produits forestiers non en des médicaments et que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, il est important que les partenaires se mettent ensemble et dans le cadre de cette initiative, nous avons pensé que l'Afrique centrale choisira certains sites l'Afrique de l'Est également, et à partir de là, nous aurons des cas d'école qui nous permettront de générer des modèles à partir desquels d'autres sites pourront s'en inspirer. Cela étant, merci Divine, nous allons enchaîner avec une vidéo qui nous permet de voir davantage la réalité du site de l'Est. J'espère que la vidéo est prête. cap, cap, what is cap? No, we're not hearing anything. Atiri, uh, est ce que vous pouvez contrôler le son? Il n'y a pas le son, s'il vous plaît. Alors, pour gagner un temps, nous allons proposer d'arrêter cette vidéo, le temps de vérifier le son. Et ça nous permet d'avancer dans la planification qui a été faite. Nous avons pensé qu'au terme des... On pouvait enchaîner par des débats des débats qui ont vu des organisations positionnées et qui, ont, qui connaissent déjà la question. Euh, je voudrais proposer qu'on commence par la FAO. La FAO qui a une expérience dans la gestion de ce type de questions et surtout en relation avec la sécurité alimentaire. Donc, Cléto, si vous me suivez, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre la présentation à Abdon, si vous voulez, c'est pour qu'on aille vite, merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Et en même temps, comme la présentation, eh, au, au niveau de la FAO, nous sommes une équipe de quatre personnes. Nous allons nous entretenir avec vous, eh, en commençant par notre collègue eh, Benjamin, qui est basé à Rome, qui travaille sur le projet qu'il va présenter, et puis cela suivi par eh, notre collègue, collègue Floribel, qui est basé à Bukavu, qui va vous présenter le, les options eh, de restauration des paysages, et puis notre spécialiste international, Rémi, il va nous présenter des outils modernes de télédétection qui peuvent nous aider à mieux cerner le problème. Et enfin, je vais présenter quelques options et approches de coopération entre les trois pays, Burundi, Rwanda et RDC, qui sont inspirés par rapport, par rapport à l'initiative LLS. Benjamin, à vous la parole. Merci Cléto et merci pour les organisateurs pour donner l'opportunité à la FAO pour partager certaines expériences approches. D'abord, je voudrais présenter notre expérience euh, approche sous l'initiative de restauration de FM6 en termes de vraiment identifier les options et les sites de restauration dans la province de Kivu à travers la méthodologie d'évaluation d'opportunités de restauration. Euh, mm, la sure. suivante, s'il vous plaît. Euh, D'abord, il, il, sure. oui, il était le cas pour apporter vraiment les éléments chiffrés au gouvernement pour lui permettre d'élaborer une stratégie de restauration des forêts, des paysages dégradés, qui est vraiment liée, adaptée aux réalités de Sud Kivu. Et le projet en, en, en situation vise à vraiment rendre l'agriculture de sens lâche, euh, plus productive, plus durable, par la promotion de la restauration des forêts et des paysages et aussi la gestion euh, euh, euh, durable. Oui, euh, dans le, la province du Sud Kivu, il y a une... une, une Fort, euh, un fort niveau de dégradation et il y a une grande différence entre les côtés est et, et ouest de province. Et la dégradation est vraiment liée à l'agriculture itinérante sur brûlée, l'exploitation euh, du bois d'énergie, l'exploitation euh, minière artisanale, aussi mauvaise pratique d'élevage, mais aussi de migration euh, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui est aussi une, une de pression euh, démographique sur les ressources naturelles qui existent. À vous la parole, Florbert? Oui, Floribert, à vous la parole, Floribert. Oui, oui Floribert, en attendant qui qu prennent la parole, nous allons beaucoup inciter eh, vraiment sur les, les options eh, qu'on a eh, développées dans la zone. Et ces options, bien sûr, allient eh, là les technologies agricoles appropriées en travaillant sur eh, l'agroforesterie, la génération naturelle et la conservation, mais surtout, en, en travaillant sur les options d'occupation des sols avec des pentes très élevées. Et il y a aussi eh, des options eh, qui sont basées sur les boisements communautaires et, et là aussi, il y a le reboisement eh, qui, qui est là-bas. Je ne sais pas si, Floribel, vous avez pris la parole pour continuer. À vous. Ok, je, suis, je tente de, de me connecter. Je ne sais pas si je vais terminer l'intervention. Donc, Mais il y a des options ici. Vous m'entendez bien Oui, 5 sur 5, Est-ce que vous m'entendez bien Ok. Je disais oui. que ces options de restauration des forêts et des paysages ici en province du vous c'est le résultat d'une démarche très longue et qui implique plusieurs partenaires multidisciplinaires, compte tenu des réalités de terrain, compte tenu des cartes d'occupation des sols et de la problématique à résoudre. On a donc fini par réfléchir sur base des de, options qui tiennent compte des technologies agricoles et des fonds. Ainsi, cette, type option, cette option de restauration ont été validées en fonction de l'occupation du sol et en fonction de la pente. Ainsi, il y a des options qui sont appropriées dans des zones de forêt secondaire. Par exemple, la régénération naturelle qui va être une option privilégiée, agriculture de conservation, de reboisement et de communautaire. En fonction de la zone de, de sa femme, il s'ajoute à, à, ces, à, ces, à ces quatre types, il s'ajoute l'agroforesterie parce qu'on doit aussi tenir compte des aspects de sécurité alimentaire. En fonction des cultures de régénération, il y a deux types qui s'offrent. C'est l'agroforesterie et la culture de conservation. En fonction de la pente, il y a lieu de travailler sur des pentes faibles, sur des pentes moyennes, sur des pentes fortes et sur des pentes très fortes. Pour chacune des situations, il y a des options de restauration qui sont appropriées et qui sont capables de donner de bons résultats. Euh, voilà ce que je pouvais euh, offrir, ce que je pouvais donner comme commentaire sur les options de restauration. On peut passer au slide suivant. Slide suivant, s'il vous plaît. Suivant. Ok, et ici, nous avons donc l'équipe pluridisciplinaire a étudié euh, les réalités du Sud Kivu pour dégager les zones qui sont exclues de la restauration. Ce sont des zones qui, qui se retrouvent dans des aires protégées euh, qui sont d'intérêt national et international. Tandis qu'il y a des zones potentiellement euh, disponibles pour la restauration. L'étude des acteurs a montré que pour le Sud-Kivu, il y a une potentialité de 2 millions 569 hectares qui peuvent être affectés aux, aux programmes de restauration. Et ces programmes vont répondre aussi bien aux populations riveraines des aires protégées que euh, des zones où il y a des populations réfugiées, des populations déplacées internes et des familles d'accueil. Dans la série, je pouvais dire les deux slides et collègues peuvent me compléter pour les autres aspects du programme. Merci beaucoup. Suivant, suivant, suivant, s'il vous plaît. Oui, euh, est-ce que vous m'entendez, c'est Rémi? Oui, merci, oui. Oui, oui, Rémi. Oui, c'est bon. Euh, ah, je, je commence ma vidéo très bien. Je ne sais pas si vous me voyez. Euh, non, je me vois. Oui, alors rapidement, euh, je voulais, on voulait rappeler euh, les initiatives qu'avait pris la FAO depuis, euh, depuis fin 2015 avec le PAM pour euh, établir des diagnostics rapides euh, de fourniture de bois énergie euh, côté, euh, côté fourniture et côté aussi demande euh, à travers un mix d'interventions euh, euh, sur le terrain rapide euh, basé sur l'expérience de la FAO euh, en termes d'inventaire forestier d'inventaire de ressources ligneuses, mais aussi en termes de surveillance euh, de l'occupation des sols par satellite euh, et euh, au moyen d'enquêtes de, rapides socio-économiques pour euh, établir des bilans sur la demande. Donc, on a, on a, on a développé une série de, de manuels et de, et de travaux qui ont. Euh, qui ont commencé en Éthiopie, euh, qui ont été euh, répliqués au Bangladesh, au Nigeria, au Tchad. Euh, Cléto, j'entends encore du bruit sur votre micro, peut-être une petite note. Euh, et euh, donc, on a, on, a, on a développé ces, ces approches-là à la fois sur supply et demand, euh, avec une combinaison d'enquêtes de, rapides de terrain, euh, d'utilisation d'images satellites, notamment à travers la plateforme CEPAL, euh, qui permet de qui nous a permis de, de traiter de grandes quantités d'images euh, de moyenne et très haute résolution pour, euh, pour l'occupation des sols. Euh, et euh, là, par exemple, c'est un exemple, euh, exemple d'application sur le cas du Bangladesh avec euh, les, camps de, les camps de réfugiés Rohingya, où euh, on voit un petit peu toutes les étapes méthodologiques qui ont été mises en place euh, du côté cartographie pour, euh, pour utiliser une combinaison... Euh, euh, de données euh, sur euh, sur les euh, sur la, la propriété foncière, sur les euh, les euh, limites administratives, sur euh, l'occupation des sols, sur les changements d'occupation des sols, sur la dégradation, à la fois pour déterminer les potentiels euh, de restauration, pour déterminer euh, l'adéquation entre euh, le, la demande et l'offre en termes de bois de feu, et euh, pour finir avec des approches COCAT pour euh, pour vraiment cibler des actions de restauration qui ont été mises en place et qui sont aujourd'hui effectives. On a effectivement des paysages qui ont été restaurés avec en premier lieu des renforcements de, des, des terrains qui étaient très dégradés, qui ont été consolidés pour par la suite mettre en place des, de, la, de la plantation d'arbres un, un tout petit peu plus long terme. Donc on a, on a une série de collaborations dans beaucoup en Afrique, mais euh, aussi, euh, aussi au Bangladesh euh, et euh, qui est encore active. Euh, et je vais peut-être mettre dans le chat les, euh, les trois publications qu'on a fait en 2016, 2017 et 2018 avec le HCR et avec IOM euh, qui mettent en œuvre un petit peu les outils qu'on a, qu a développés. Merci. Prochaine slide. Merci, chers collègues. Je voudrais terminer effectivement eh, par rapport aux approches de coopération transfrontalières eh, qui sont référées au travail qui a été fait dix ans plus tard, mais dont les produits continuent actuellement. Il s'agit du travail eh, paysage et moyen d'existence qui a été réalisé dans trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Et nous comptons effectivement nous baser sur le travail qui est fait au Sud Kivu pour identifier les indicateurs clés pour mieux suivre l'évolution du paysage et le grouper en capitaux. Et je pense que ceux qui travaillent dans le TNS avec le, le groupe Sangha, on voudrait mettre en place eh, une indépendance de, de chaque site au niveau historique, parce que des pays, des zones qui ont un, un passé historique commun, mais aussi il y a beaucoup de, de changements de changement du paysage transfrontalier, notamment tout ce qui est processus politique au niveau de la paix, mais également au niveau de, euh, de l'insécurité, je crois que vous connaissez l'actualité la, la, actuelle, mais aussi identifier les acteurs locaux et les indicateurs clés du paysage. Ces indicateurs peuvent travailler sur les trois pays parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit au niveau des universités, au niveau de la formation, que ce sont les mêmes professeurs qui travaillent dans les trois pays. Il y a aussi la conversion des partenaires avec les systèmes de données. Ces données, ça peut être des données socio-économiques, mais également des données, comme on vient de le dire, et satellitaires sur le suivi de la dégradation et la déforestation. Il y a enfin les, les, la mise en place d'un cadre de concertation des acteurs qui interviennent. Vous vous souvenez que depuis 1976, nous avons la CPGL qui est toujours là pour faire la concertation entre les trois pays, renforcer les synergies entre les acteurs impliqués, notamment la FAO, et le ICR, le PAM et d'autres qui travaillent dans la zone, et la mise en place des suivis et évaluations des plans d'évaluation participatif. Et là, nous avons une expérience qui est basé sur l'utilisation des outils modernes, comme Kobo Collect et d'autres, qui peuvent nous aider à suivre la déforestation, la dégradation en utilisant les personnes déplacées dans la zone. Il y a bien sûr les plans d'action élaborés dans un accord en tenant compte des enjeux de la zone. Et en conclusion, on pourrait dire que dans ces zones où on a beaucoup de gens qui parlent la même langue, on pourrait être engagé dans le langage « landscape » en nous basant sur l'expérience qu'on a, mais aussi la vision à long terme et aussi l'engagement des parties prenantes et surtout les opportunités qu'on a actuellement. Et là, je voudrais profiter de la présence de AFR100, de voir comment les approches qu'on va développer tiennent compte non seulement des aspects nationaux, mais des aspects transfrontaliers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Keto. Je pense que cette présentation de la FAO nous permet de comprendre clairement. Autant nous pouvons avoir des outils pour suivre la dégradation, on pourra, autant ces outils pourraient aussi aider lorsque la restauration se mettra en œuvre. Nous allons rapidement enchaîner en passant effectivement la parole à, au docteur Ousenundoy, qui coordonne les activités de AFR 100 en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ou Ousenou, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok, abdon, merci beaucoup. Euh, bonjour euh, à tous les collègues. Euh, donc, euh, je parle de euh, personnes déplacées en Afrique centrale, une opportunité pour euh, une opportunité pour accélérer la restauration des paysages forestiers. Slide, next slide. En fait, euh, bon, il y a beaucoup de... Le réseau. Micro, c'est nous vous avez coupé le micro? Non, j'ai pas coupé. Ah oui, on voyait que c'était fermé. Bon, on vous écoute maintenant. Allez-y, je vous en prie. OK, donc je disais qu'en en fait, il y, a, il y a beaucoup de préjugés euh, sur les personnes déplacées concernant la gestion des ressources naturelles. En fait, c'est une réalité, mais ces préjugés doivent se transformer en opportunités. Next slide. En fait, de manière conceptuelle, il y a, on peut avoir deux opportunités parmi tant d'autres. Et le premier, le, la première opportunité, ou le premier modèle, c'est ce que le CIFOR utilise car le CIFOR intègre l'agriculture et la plantation d'arbres pour améliorer les conditions de vie à la présidence durable en bois de faux pour les personnes déplacées. Mais il y a un deuxième modèle qui doit être, impliquer les personnes déplacées dans la restauration des paysages forestiers et, et, en s'appuyant sur les produits forestiers non linéaires gagnant-gagnant. Pourquoi gagnant-gagnant que ça doit être des produits forestiers qui vont améliorer l'environnement, mais en même temps améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations. Donc, les PFNL, bon, je passe. Slide. Slide. Bon, ça, c'est un exemple de, de produits forestiers nord-India. Next slide. Next slide. Voilà. Maintenant, la question qu'on que, que doit se poser, c'est quelle approche utiliser. La première chose au niveau paysage, c'est d'expliquer aux personnes déplacées l'initiative même, l'initiative AFR 100, et surtout les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques de, que, que la restauration des paysages forestiers va apporter. Et je crois que les, les, les, les précédents orateurs ont commencé à élaborer là-dessus. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il faut avoir une, une, une approche euh, un bottom-up. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les, les, les, les, les, les personnes déplacées et les associer dans le choix des espèces à planter. Troisième chose, pour éviter, par exemple, ce que Dr. Yon a, a, a dit, il faut signer des contrats avec les personnes déplacées pour planter et entretenir les arbres pour en retour, obtenir un droit d'usage commercial en vendant les fruits sans détruire les arbres. Ça, c'est extrêmement important pour garantir la, la, la, la, la durabilité. Quatrième chose, renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes. Parce qu'au au niveau de la, de la, des personnes déplacées, il y a des, il y a des jeunes femmes et des, des, des, des jeunes qui sont vraiment très actifs. Donc, il y a toute, un, toute une chose qu'on peut faire. Et maintenant, il faut aussi développer les stratégies de marketing pour ces, pour ces personnes déplacées, pour mieux vendre. Next slide. Next slide. Maintenant, euh, nous, nous savons tous que quand, quand on plante un arbre, il faut attendre des années. Quelle stratégie euh, mettre en œuvre avant la fluctuation des arbres plantés, compte tenu du fait que les personnes déplacées ont des besoins immédiats donc, il est là où il est intéressant, il est nécessaire de collaborer avec l'HCR et le PAM et initier des programmes de dons alimentaires, de consultations médicales gratuites, de paiement de scolarité des enfants et de fournitures scolaires gratuites pour la restauration des paysages forestiers. C'est-à-dire que les personnes qui vont faire la restauration bénéficieront de ce don-là, des consultations médicales gratuites, paiement de scolarité et aussi paiement de fournitures scolaires pour les enfants. Pour conclure, dans le cadre de l'initiative pour la restauration des paysages forestiers, AFR les gouvernements des pays africains ont pris l'engagement de restaurer plus de 100 millions d'hectares de forêts et de terres dégradées à l'horizon 2030. Les personnes déplacées ont un rôle très important à jouer pour accélérer la restauration des paysages car les gouvernements à eux seuls ne peuvent pas le faire. Okay? Et de ce, de, ce, de ce point de vue, en même temps, il faut une collaboration plus étroite avec les SR et, et, et le PAM, et cela se pose avec acuité. Et comme Divan a dit, à faire ça, seul ne peut pas faire le travail. Il faut une collaboration entre les institutions et entre les acteurs parce que c'est un travail, c'est un travail. Multisectoriel et multi-acteur. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, nous pour cette présentation. Nous allons continuer à travailler avec le mécanisme, le processus AFR100 pour aller de l'avant ensemble. Nous allons passer la parole rapidement à OpNED qui est avec nous et qui va rapidement nous délivrer un message en tenant compte des présentations qui ont été. Okay, bon. Finish, okay. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je remercie les organisateurs de ces échanges pour donner un mot. Je ferai cette présentation qui a été préparée avec Marie-Lorne Gompec et elle sera déclinée en quatre phases. Je présenterai rapidement le contexte les défis, la réponse du gouvernement, l'approche Nexus du PNUD et, et les conclusions. Dans le contexte, je ne vais pas vous donner les détails, vous les connaissez mieux que moi. Au niveau du Cameroun, euh, les, les, les, les données indiquent que le Cameroun a une position stratégique en termes de biodiversité et euh, de diversité publique. et les actions anthropiques, malheureusement, qui s'aggravent, les organisent des l'État. De cette diversité et viennent accroître cette aggravation et les aléas des changements climatiques. Je vous présente quelques photos, images qui indiquent l'occurrence, la manifestation de la dégradation des changements climatiques, notamment en termes d'inondation et dans certaines régions du Cameroun. Et pour parler des défis climatiques, les domaines qui sont les plus polluants. Donc, il ressort que c'est l'agriculture, les déchets, la production d'énergie, le bâtiment, les transports et l'industrie. Alors, pour revenir à notre préoccupation de ce jour, après avoir dressé le corps sur les, le profil de, de l'environnement le au Cameroun, alors le contexte des défis et des crises au Cameroun est, est, est, est prolongé. Euh, au niveau local, au niveau régional, à, à trois niveaux, à trois niveaux géographiques. Le premier niveau, c'est l'extrême nord, où Boko Haram a déplacé plus de 560 000 personnes en 2020. Dans la, les régions de l'est de la Damaoua et du centre, où il y a des réfugiés, et principalement venant de la République centrafricaine, on se situe à plus de 280 000 réfugiés et dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, donc nos eaux, qu'on appelle communément, le, les problèmes sociopolitiques et de sécurité interne ont fait en sorte qu'une un, série de villages soient attaqués et vous voyez que le nombre est assez important et c'est l'ensemble de ces crises là qui sont à l'origine pour le moment des, des, des, de la pression des réfugiés que vit le Cameroun actuellement. Alors. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport au contexte de cette crise En termes de besoins humanitaires, cet ensemble d'éléments indique que les besoins humanitaires sont aggravés et impliquent des déficits structurels de développement, de vulnérabilités chroniques, notamment les vulnérabilités liées aux composantes environnementales, auxquelles ont fait allusion certains qui ont présenté ces vulnérabilités avant moi et qui compromettent davantage le rétablissement des personnes touchées, y compris les réfugiés. Deuxièmement, ce sont les ressources limitées, notamment en termes de ressources financières. Et cette tendance va aller de plus en plus compte tenu du contexte de la crise économique et de la crise COVID actuelle. Alors, concernant les, les, les défis proprement dit en termes de, de pression environnementale, je ne vais pas revenir sur les éléments très détaillés, très fouillés. Que ceux qui sont passés avant moi ont présenté, mais on peut les regrouper à trois niveaux. D'abord, au niveau de la déforestation, qui est liée à la destruction du couvert végétal, qui fournit l'essentiel du bois et des services, bois de feu, etc., pour les réfugiés. Ensuite, la vulnérabilité accrue des abris, parce que la plupart des abris sont en bois. Et ces bois, ces abris sont vulnérables à un certain nombre d'intempéries, il y a absence de prise de vent autour de ces camps, etc. Mais le troisième niveau, c'est l'augmentation rapide de la production des déchets. On n'en parle pas trop souvent, mais je pense que c'est un point très important à tenir en compte dans l'analyse la, des solutions. Et euh, en termes de réponse au niveau national, quatre niveaux. Donc, les efforts inclus du gouvernement camerounais, à travers plusieurs projets, à travers plusieurs partenaires, HCR, FAO, PAM, ont certes connu des résultats, mais il y a quand même, il euh, faut reconnaître que l'accélération, la, la, la, la dégradation euh, de l'environnement continue et surtout, surtout, en termes de planification, en amont, la prise en compte des facteurs liés à, à, à inverser cette tendance n'est pas véritablement établi et l'approche qui devrait permettre de prendre en compte les facteurs de dégradation de l'environnement au niveau des facteurs humanitaires ne sont pas clairs et voilà la raison pour laquelle dans le cadre des interventions du PNUD l'approche Nexus du PNUD fait euh, prévaloir euh, une force motrice essentiellement basée sur des efforts conjoints les efforts conjoints qui permettraient d'établir un lien entre le développement durable, bien sûr qu'il faut le re, le, reprendre la main sur le développement durable après l'humanitaire, mais dans des conditions de, de, de paix. Et il vous surviendra que euh, les, les échanges que nous avons eus avec certains partenaires euh, sur l'approche Nexus du SNUD sont articulés sur trois piliers. Alors, pourquoi trois piliers? Parce que le lien entre l'humanitaire développement durable et la paix, ne peut pas se faire qu'en prenant un seul prisme d'entrée. Certes, il y a l'environnement et ses prérogatives, mais il faut aussi tenir compte des autres piliers. Quels sont ces piliers? Le pilier 1 sur les services sociaux de base, le pilier 2 sur les moyens de subsistance durable et opportunités économiques, et c'est là qu'intervient le prisme environnemental à travers l'accès équitable. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche demande de mettre les réfugiés dans un bloc qui englobe aussi les populations qui vivent autour des réfugiés et toutes les instances qui concernent à la gestion des terroirs et la planification de la gestion des ressources. Et le troisième pilier qui porte sur la protection, la cohésion sociale et la gouvernance locale, parce que la gouvernance locale doit être le, cycle, le socle qui diligente le lien entre la paix, le développement durable et l'humanitaire, dans une perspective de mettre en phase les interventions des différents partenaires pour inverser les dégâts sur l'environnement. Euh, je vais vous présenter très rapidement quelques initiatives que le PNUD a réalisées, donc notamment sur le prisme environnemental. Donc, euh, dans la zone de l'Est, je parlais de la zone de l'Est avec les réfugiés, l'approche tenait compte justement des populations locales, mais aussi des réfugiés. Pour développer des chaînes de valeur en mettant en évidence les technologies émergentes, l'innovation, mais en mettant aussi en face le genre. Euh, un autre exemple porte sur le programme Jeff Small Grants qui lui a introduit dans un, dans, dans un cadre très spécifique plantation d'arbres fruitiers qui sert d'alternative et l'introduction de foyers améliorés en mettant en exergue l'utilisation de ces pratiques pour inverser la tendance sur la pression forestière, sur la pression du couvert forestier. Et je terminerai par les régions de l'extrême nord, où l'amélioration, de la qualité environnementale, là où se trouvent les réfugiés, a été réfléchie en tenant compte d'une accroche globale qui tient compte des risques environnementaux. Des risques environnementaux, notamment des changements climatiques, mais aussi des risques environnementaux qui viennent qui sont liées aux actions anthropiques elles-mêmes des réfugiés et des populations locales. Donc, en termes de conclusion, les, les perspectives de ce nexus pour l'action commune sont axées sur un certain nombre de piliers. Je prends les deux essentiels, un accès équitable et inclusif, il faut sûrement que ce soit inclusif par rapport aux services qui sont offerts. La deuxième chose, c'est l'appropriation de l'approche inclusive au niveau de, de ces localités, de ces zones de, de convergence. Et puis, le troisième niveau de vraiment d'intérêt, c'est l'approche multisectorielle qui, qui est soutenue par un avantage comparatif sur, basé sur des partenariats gagnants-gagnants. Gagnants-gagnants, euh, -gagnant, pourquoi? Parce que dans le contexte du Cameroun, par exemple, il faudrait tenir compte, dans le cas de la décentralisation, de la prise en compte des réfugiés pour tenir avantage, pour tirer avantage des logiques de gestion durable, que ce soit des ressources naturelles, mais que ce soit aussi d'autres sources. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Docteur Martin Zello, pour cette présentation. Je voudrais proposer qu'on évolue vers la conclusion en passant d'abord la parole à nos amis de l'IUCN. Je sais que Kenneth est en ligne. Après Kenneth, nous allons passer la parole au ACR pour tirer la conclusion de leur côté. Et après, ce sera Richard. Okay, no? Yes, Abdon, Thanks a lot for giving me this opportunity to talk on behalf of IUCN. Uh, actually, yes, to answer your question, uh, uh, you know, the question uh, that you, uh, you know, you gave us. Actually, what can we do together for more efficiency in managing refugee sites in Central Africa? So, actually, yeah, as per IUCN, actually, we are looking the way forward. But to move forward, we need to. Uh, make sure that uh, we build from the past. So building from the past, our experience have shown that uh, I think with a project like this, it will be important to make sure that the uh, policy influencing is, you know, to influence policies, you know, it should be uh, before and throughout the project implementation phase. So because what if um, We influence policies or regulatory framework that favors uh, sustainable forest management of landscape that harbors uh, you know the landscapes that harbor the refugees Um, why, because um, otherwise we'll just be working like any other project, it will come and after the project goes everything goes along with it. So but if we work together to influence policies, not, not just you know policies and regulatory framework, because there at times certain policies are very difficult to change, but at, at least we can work at the landscape level to make sure that we create some durable opportunities to facilitate this. Then the second point concerning the uh, policy influencing, we must make sure that uh, uh, we link you know, our action and approaches to national, regional, and global initiative processes uh, and priorities to facilitate sustainability and ownership. You know, I'm thinking here of, you know, like when we're talking about managing this uh, landscape that have our refugees, we're thinking of, uh, you know, we must link them also to CBD, you know, to UNFCCC, to UNCCD, and to SDGs. Why? Because most of these governments, you know, they are parties to this convention and it makes sense to facilitate reporting and to facilitate durability and why not to facilitate funding. Then another aspect concerning the policy also it's like engage to engage with governments, you know, we, we must engage with the host government, but also with the country of origin of these refugees. That should be a continuous aspect because if they are not involved, it, everything will go down to zero. So this is why we must create this permanent dialogue between the two governments or with the government. Then the uh, second point here, uh, the first was the policy influence, has to influence policies. Then the second was that is a landscape scale approach. You know, with the landscape scale approach, actually for us, it's like you know you reconcile multiple interests and needs. Yes, it's true. We are talking about refugees, but let's not forget that most of what is happening in the refugees camp actually—it doesn't really come from the refugees camp, but from outside. For example, you know, there are local communities, local population. You have the private sector. You have the government, you know, and or governments if it concerns a transboundary landscape so if for example you're working just with refugees and you don't uh, also look at the needs of local population then there will be conflict and later on why not there might be some exodus of these refugees so this landscape scale approach makes sure that we you know uh, reconcile multiple in interests and this should be something that this project should look at very well then um there is uh, so uh, to do this for example uh well Saying this more often uh, because of some of our experiences, and let me take for example the live. We had a project we called the uh, Livelihoods and Landscape Strategy that we implemented. Uh, it was actually also a big project. It's across the, uh, Africa, Asia, uh, and Latin America. You know, the project actually uh, we had 60 partners, uh, and it's uh, 27 landscapes and in 23 different countries so it was complex but since we used the landscape scale approach it was really okay because the goal of this project actually uh, you know it was like a learning strategy it was to have uh, you know make sure that uh, that we have policies that recognize and make provisions for local people's forest use but also to ensure uh, that forest conservation and sustainable use you know of uh, you know meets local development and of course national development Then um, the project, actually in itself, uh, it, it, it, it's it's uh... Uh, the various themes of the project we had like poverty reduction because you can't talk about um, uh, helping refugees without coming on with a very sustainable devel local development project and that's why I'm happy that people were talking about small grants for example like the UNDP small grants and all of those things it's very important then of course then we should talk think also about like natural resource-based markets and incentive because if we are talking about creating like Dr Ndoy was talking about the uh, issues related to um um to this uh, non-timber forest product but if they do it and there are no markets that's a problem of course i had governance also then the third point actually it's restoration of degraded lands and forests from all the presentation that uh you know uh like uh, that you people that divine for example divine uh, uh francois and uh, you know uh also Cléto and the rest your presentation from their presentation there was actually this Uh, the, the idea of degraded land and forest, all of that because in the refugee camp. So now uh, the uh, forest landscape restoration approach is very important. You know, and uh, uh, important, and we can't talk of forest landscape restoration now without talking of the Bond Challenge. You know, the Bond Challenge actually, this is an effort that uh, you know, was uh, instituted in 2011, you know, and it was organized uh, by the German government and IUCN. So, um, and the fallout of this bond challenge actually is um, the AFR 100, actually, which is actually an African mechanism to implement the bond challenge at the global level. So, actually, I won't define the bond challenge again because it was already um, defined by Dr. Ndoy, but it's very important. It's a global effort to bring 150 million hectares of deforested and degraded land into restoration by 2020, and of course, uh, uh, 350 million hectares by 2030. So just some few IUCN we did some few uh, analysis you know and we noticed that forest landscape restoration is not just restoring forest, but it produces a lot of advantages. For example, we noticed that it produced about 84 billion dollars per year in net benefits to local and national economies. So this project can benefit from that also in terms of local livelihoods. Then of course we're talking about climate change you know, it sequesters an additional uh, one gigatons of uh, carbon per year, then issue. So these are some of the issues that I don't want to go into the details. But these are some of the approaches, you know, the forest landscape restoration approach that we need to take into consideration. So um, I think in a short uh, term that I think, uh, to that is what I wanted to share with you guys uh, concerning IUCN. So thank you very much. Merci beaucoup euh, Kenneth Angou, pour cette présentation qui nous remet sur la table la problématique de la restauration et l'amélioration des conditions de vie des populations qui vivent dans l'environnement que nous ciblons. Je voudrais rapidement euh, sans commenter passer la parole à c'est dommage nous venons de voir le départ du représentant du ACR mais nous avons pris des dispositions pour que Léopold intervienne. Il est encore là. Si Olivier est encore là, nous lui passons la parole pour qu'il nous dise quelle est la position du ACA, comment est-ce qu'il a accueilli tous ces échanges et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de son point de vue. Merci. Merci. Euh, merci euh, tout le monde pour cette, euh, ces excellentes présentations. Euh, je voudrais remercier le CIFOR et tous les partenaires, les institutions, les organisations pour le travail qu'elles font sur, sur tout ce travail en faveur des, des réfugiés, des personnes déplacées. Je n'ai pas ouvert ma vidéo parce qu'on me demande de le faire, mais parce que d'abord j'ai une mauvaise connexion, donc ce sera mieux sans vidéo, mais aussi parce que le laptop que j'ai ne me permet pas de mettre la vidéo. Voilà. Donc, je voudrais dire que ce travail, c'est un bon exemple, tout ce travail, toutes ces études, d'une future collaboration entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. C'est une bonne pratique dans le cadre du Global Compact des réfugiés, qui a comme objectif d'impliquer autant de partenaires que possible pour que le poids que les personnes déplacées ont sur les pays hôtes, soit partagée, réduit et partagée. Euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'au euh, fil des années, le HR, qui est perçu évidemment comme une agence uniquement humanitaire par beaucoup d'observateurs externes, euh, euh, a le souci de rappeler de plus en plus son mandat. Son mandat, c'est la réponse aux personnes déplacées, aux réfugiés, ce que tout le monde connaît. Mais c'est aussi la recherche de solutions durables, ce qui est un volet du statut du HR que l'on connaît moins. Et donc, à partir du moment où nous devons rechercher des solutions durables, nous devons coordonner la réponse aux personnes déplacées afin qu'ils puissent trouver des solutions avec eux et les communautés dans lesquelles ils sont. Donc, le temps où le HR ne se préoccupait que des réfugiés sans les communautés, euh, il est dépassé depuis très longtemps. Maintenant, dans nos euh, interventions, nous visons euh, les réfugiés, les communautés dans lesquelles ils vivent. Si je prends le gars du Cameroun, euh, le plus grand nombre de réfugiés vit hors des sites et non pas dans les sites. Ça fait aussi depuis un certain temps que le HR est euh, intéressé par les questions de changement climatique et d'environnement. Et nous sommes évidemment conscients de la problématique, de l'impact des réfugiés, des personnes déplacées sur l'environnement dans lequel ils vivent. Bien sûr, un peu comme l'un des présentateurs a dit, il y a pas mal de préjugés. Par exemple, quand on fait les études d'impact sur des réfugiés, sur l'environnement qui est autour d'eux, on ne compare pas par rapport à l'impact que des multinationales ou l'exploitation minière ou d'autres activités ont dans le pays. Donc, en fait, l'activité des réfugiés ou des personnes déplacées par rapport à l'échelle d'un pays comme le Cameroun ou la République démocratique du Congo, est somme toute très minime. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais c'est important de le dire parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas bien les problématiques, qui pensent qu'en fait, ce sont les déplacés qui défrichent la moitié du pays. Ce n'est pas du tout le cas. Le HR a également participé, est un membre de la Task Force sur le changement climatique dans le fonds vert climat. Et nous avons, en 2019, fait un projet dans le camp de Minawao pour essayer, c'est un projet qui s'appelle « It will be green again » et c'est disponible sur, sur Intranet. Les problèmes ont toujours existé, ils vont se, ils vont, ils vont se poursuivre, hein. mais ce qui est surtout intéressant de, de, de retenir, c'est que, dans cette présentation, au-delà euh, des problématiques environnementales, c'est comment on travaille ensemble. C'est ça qui, qui, qui m'a... Parce que, par exemple, j'ai vu des initiatives hyper intéressantes, euh, mais euh, je, je constate que souvent, le, le HR n'est pas, pas pris à partie. Il y a un des intervenants qui a dit qu'il est important que le HR et le PAM soit associés à toutes ces initiatives. Je peux vous dire que je suis représentant du HR au Cameroun, j'ai été représentant adjoint du HR en République démocratique du Congo, et chaque fois, chaque semaine, j'apprends des initiatives sans euh, qu'il y ait eu coordination avec l'HR. Alors, la coordination avec l'HR est importante, pourquoi Parce que nous avons, ce n'est pas juste parce qu'on veut coordonner, mais parce qu'on a été mandaté par l'Assemblée générale des Nations unies pour coordonner la réponse envers les réfugiés et aussi pour superviser la bonne euh, application des conventions protégeant les réfugiés. Donc, il y a besoin de, de, de, de, de se poser la question, comment on coordonne ensemble Il y a aussi la besoin de se poser la question, comment est-ce qu'on atteint ensemble les acteurs de développement Parce que si on fait tous des études envers, avec nos bailleurs individuels, et puis on produit ces beaux résultats, on pourra avoir 50 séminaires H&R si fort. Dans 10 ans, on aura encore 30 000 réfugiés à Gado qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, la, la, la vraie question, c'est comment on fait un vrai impact sur la vie des réfugiés Comment est-ce qu'on change la vie des réfugiés à partir de, de nos études J'ai vu, par exemple, qu'on propose d'augmenter l'accès à l'énergie, qu'on propose des, que les écoles soient gratuites, que, les santé soient, que la santé soit gratuite, qu'on on on donne des fournitures scolaires aux réfugiés, qu'on augmente la sécurité alimentaire, qu'on fasse des activités de livelihood. Bien sûr, mais qui paye qui paye C'est ça la question, elle est quand même fondamentale, on ne peut pas juste la balayer. Donc, dans les recommandations qu'on fait, c'est comment est-ce qu'ensemble, parce que le HR n'a un budget que pour les fonds d'urgence, on n'a pas comme le PAM, l'UNICEF, etc., une casquette humanitaire et développement, on a juste un rôle de catalyste. Chaque fois que j'essaye d'intervenir, d'intéresser des fois d'autres agences, on me dit « Ah, HR, combien vous mettez sur la table ?» Mais je n'ai peu avoir de fonds que pour l'urgence. J'aimerais bien travailler avec tous ceux qui étaient autour de la table, la FAO, le PNUD, j'aimerais bien travailler avec tout le monde. Mais il faut qu'ensemble, on puisse aller vers les bailleurs avec un projet cohérent qui va, sur base de toutes les études que vous avez brillamment exposées, montrer comment on peut ensemble changer l'impact des réfugiés et comment on peut permettre aux réfugiés de s'intégrer dans les communautés avec un impact mineur sur l'environnement et même être innovatif. Pour que demain, ils soient contributeurs et puissent même, on peut même développer un projet pilote qui va montrer au contraire qu'on peut faire les choses différemment, notamment avec les techniques d'agroforesterie Voilà, je ne vais pas être plus long que ça euh, euh, et j'espère qu'on va vraiment continuer ce, ce, ce débat. Euh, je pense qu'une heure, ce n'était peut-être pas assez, donc on va continuer, j'espère, d'autres. Je remercie encore une fois le CIFOR et j'espère qu'on va avoir d'autres interventions de ce genre. Nous sommes disposés, le HR, avoir même un séminaire de trois jours sur la question, parce que ce sont des questions fondamentales que vous avez tous soulevées. Et donc, voilà, pour clore cette intervention, je voudrais participants pour leur contribution à la pensée hein, sur le comment faire autrement, sur comment changer et comment avoir surtout un impact pour que les réfugiés, dans 5 dix ans, ne se retrouvent pas dans les mêmes poches de pauvreté ainsi que les communautés dans lesquelles ils vivent. Euh, donc, c'est en fait comment est-ce que les acteurs humanitaires et les acteurs de développement et tous les autres acteurs peuvent travailler ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, M. Olivier Bier, pour cette magnifique intervention qui, effectivement, nous rappelle que nous devons travailler ensemble pour avoir un impact réel sur la vie des réfugiés, sur la vie des communautés rurales, les communautés locales qui sont déjà là ou les déplacés internes. Je vais rapidement passer la parole au coordonnateur régional du CIFOR, Dr. Ibaati, pour son mot à la suite de tout ce que nous avons entendu ici. Richard, vous avez la parole. Euh, merci Abdon. Euh, J'aimerais d'abord, au nom de, du bureau, bureau de Yaoundé et de CIFOR ICLAF, remercier tous les participants et intervenants à cet important atelier en ligne. Euh, en effet, euh, la notion même euh, d'engagement de landscape signifie que nous ne pouvons pas y arriver tout seul euh, en tant qu'opérateur de la recherche. Et euh, notre objectif est, est d'avoir un, un impact transformateur. S'agissant du sujet euh, des personnes déplacées, euh, force est de constater à travers la littérature, les discussions, les médias, que euh, dans ce 21e siècle, les crises migratoires risquent d'être euh, peut-être le volet le plus important qui menace la paix et la sécurité dans le monde, euh, et surtout dans un contexte caractérisé par le changement climatique. Je voudrais rassurer les uns et les autres que le CIFOR craft place la personne humaine au centre de notre action et s'intéresse particulièrement selon notre capacité aux ressources naturelles qui servent de base de subsistance aux personnes de manière générale et, dans ce cas, aux personnes déplacées. Nous sommes conscients que. Si nous voulons la, le, le bien des personnes déplacées, la diminution et la dégradation des ressources naturelles affectent de manière négative. Nous ne défendons pas premier l'environnement, nous défendons les humains, et nous sommes conscients que, puisque ces personnes, leur subsistance est basée sur les ressources de l'environnement, la dégradation de ces ressources va affecter très négativement euh, euh, aussi les moyens de subsistance des personnes déplacées. Euh, la recherche de solutions est donc complexe et multiscalaire. C'est euh, plusieurs domaines, mais aussi plusieurs échelles. Nous, à CIFORICRAP, euh, on contribue souvent dans euh, la recherche de solutions basées sur la nature et dans la compréhension détaillée des problèmes. Mais il y a aussi euh, toute une gamme euh, d'aspects de, de, allant de la gouvernance aux aspects socio-politiques et socio-économiques qui peuvent faire euh, avancer rien parce que le, euh, le, le problème est complexe et à plusieurs aspects, on ne peut pas avancer de, euh, avec un seul aspect. C'est apparu aujourd'hui dans différentes présentations. À mon avis... Euh, L'échelle minimale qu'on peut avoir, c'est le paysage. Euh, mais probablement, la sous-région, c'est-à-dire euh, quelques pays euh, voisins, ou même la région, semble être des, des échelles encore plus euh, pertinentes. Ça, ça veut dire que si nous concevons de l'action euh, en termes de programme, en termes de projet, euh, nous devons être euh, un peu élargis. Par exemple, on a beaucoup parlé du Cameroun aujourd'hui, de l'est du Cameroun, mais euh, les flux frontaliers, même en termes de voies d'énergie et en termes d'autres, beaucoup d'autres biens, c'est entre hein, la S&A, le Cameroun, le Tchad, et on ne peut pas les séparer, le Nigeria. On a parlé de, de Bokaram et autres. Donc, euh, on peut travailler pour faire la transformation au niveau d'un paysage, Allô? Désolé, nous avons une petite coupure au bureau. Je pense... Juste pour signaler que nous avons eu une coupure au bureau, je pense que Richard va prendre le relais. Allô, Richard? Nous avons eu une coupure d'électricité au bureau et je pense que Richard y étant, il a perdu la ligne. Bien. Je voudrais, en attendant que Richard revienne, dire que cette réunion nous a donné l'occasion de débattre ensemble et de découvrir effectivement le chemin que nous devons utiliser pour aller de l'avant et garantir les meilleures conditions de vie. Des gens qui sont partis de chez eux, pas parce qu'ils l'auront voulu, mais parce qu'il y a eu un environnement défavorable qui les a conduit. Et au bout de la chaîne, je pense que Richard est revenu en ligne. Je, je vais lui repasser la parole. Richard. Tout à fait, je suis de nouveau là. Euh, on a des aléas technologiques ici. Je voulais tout simplement conclure en disant que c'est euh, un problème... Euh, Multidimensionnel, extrêmement important pour l'humanité, multidimensionnel et à plusieurs échelles. Et que le CIFOR, il craft, nous, on est preneurs de collaboration et aussi, surtout, euh, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On n'a pas beaucoup de moyens matériels, mais notre domaine, c'est euh, améliorer les connaissances du processus et entrer dans le processus de développement avec tout le monde pour agir sur le terrain. Euh, C'est ce que euh, j'avais à dire. Euh, nous, nous sommes prêts à prendre euh, le, la plume, à euh, travailler avec tout le monde pour euh, monter euh, un programme. On, pourra, on aura peut-être à choisir déjà des paysages ou bien des, des sous-régions et voir comment on peut travailler ensemble. On compte beaucoup sur l'expertise de toutes ces organisations qui se sont déplacées aujourd'hui pour euh, la recherche euh, et la promotion de notre initiative. Merci beaucoup. Merci à tous. Mm -hmm. Merci beaucoup, Richard. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à cette rencontre et surtout euh, dire que les prochaines étapes prévoient qu'il y ait l'écriture d'un concept NOTE qui va renforcer effectivement nos prises de position et notre réflexion sur cette thématique majeure. Et au terme de ce concept NOTE, nous pensons avancer dans le développement d'un proposal qui garantirait effectivement des interventions communes et à long terme, à partir desquelles on pourrait garantir ce que nous avons dit, avoir de l'impact sur les populations pour lesquelles nous travaillons, ces populations qui sont composées des déplacés, des personnes déplacées. Ces personnes déplacées composées des réfugiés et des déplacés internes. Et en plus de cela, nous avons les communautés locales. Nous devons continuer à travailler ensemble pour que ces gens puissent dans leur environnement tout ce dont ils ont besoin en termes de nourriture, en termes d'énergie. Et que, effectivement, quelqu'un posait la question de savoir si les réfugiés repartaient, est-ce que les arbres qu'ils auront plantés auront produit des fruits Évidemment, on remarque que la plupart des sites des réfugiés ne sont pas pour cinq ans, ne sont pas pour dix ans. On a des sites des réfugiés ou des sites des personnes déplacées. Ils sont allés à 20 ans, voire plus. Donc, nous devons travailler sans calcul. Nous devons travailler pour améliorer les conditions de vie des gens en nous disant que c'est à partir du renforcement de l'environnement que cela peut être possible. Et donc, la synergie qui a été créée aujourd'hui, nous allons continuer à travailler pour qu'elle se poursuive, pour que on fasse les choses différemment comme le disait Olivier et qu'on arrive effectivement à créer un lien avec le secteur privé pour qu'on ait des financements qui soient mieux orientés vers l'objectif qui est le nôtre. Encore une fois, merci pour tout. Ils sont nombreux qui étaient derrière, qui n'ont pas pu prendre la parole ici. Je voudrais leur dire que nous sommes ensemble. Nous allons continuer à discuter, à travailler sur cette question et je suis convaincu que les lendemains chanteront et on aura à travailler, en tout cas dans l'intérêt des populations pour lesquelles nous sommes là. Et encore une fois, merci pour tout. Bon après-midi et au plaisir.